Salut, gang, c'est Weedman, Content d'être avec vous. On regarde l'évolution de la grow avec les deux lumières bipare spectra. Il y a du changement. Il y a du changement. On a un mâle. On a un mâle. On a tourné sans floraison. Il y a environ 5-6 jours. Et là, on a un mâle. Donc, euh, on veut pas de seeds. On veut pas de Une petite boule de pollen. Ces petites boules de pollen-là, on ne veut pas qu'elles explosent et qu'elles aillent voir euh, nos cocottes juste à côté. On veut pas que les pollens pollinisent les cocottes, parce que les cocottes vont être pleines de seeds, pleines de graines. Donc, euh, on voit que ce pas une femelle, c'est bien un mâle. Ici, on le voit mieux. Là. Tandis que le reste de la grow, euh, bien... J'ai pas ce signe-là. J'ai pas encore de signe ici du tout, finalement. Ni mâle, ni femelle. Pour ce qui est des prédateurs, pour euh, les spider mites, si on regarde là, les, les, les feuilles en, en dessous, s'il y a des, euh, des spider mites, non, ça a l'air pas pire, ça a l'air pas pire. Ça a l'air bon. Donc, on va regarder un peu plus tard, là, les Spider-Mite, mais là, la vidéo, ce qui est très important, là, avec toujours ma superbe lumière XS2000 de Vipar Spectra. Et la P2000 de Vipar Spectra. Toujours dans une tente, 4 pieds par 4 pieds. On a commencé la floraison. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on commence la première semaine. Donc, jour 1 de floraison. Et on va couper un plant. Un King Kush. J'ai 5 King Kush. Celui-là au centre, c'est un Docido -si -do Purple Punch. Ou si vous aimez mieux, un Slurricane. Et les 5 plants alentour sont des King Kush avec euh, la possibilité que ce soit des mâles. Donc, on coupe ça immédiatement. Alright, gang, on est de retour avec nos deux lumières Vipar Spectra XS2000 et la P. 2000 deux modèles différents que j'aime beaucoup. On est rendu à cinq plans dans la tente. On en avait six. On a enlevé un King Kush car il était un mâle. Le King Kush était ici. Je l'ai remplacé par une de ses sœurs. Je l'espère qu'elle va, qu va nous donner des cocottes, que ce ne soit pas un mâle ou un hermaphrodite. Donc, ce King Kush-là était caché dans le fond en arrière caché par le Slurricane si vous aimez mieux, le Dossido Purple Punch donc le Dossido Purple Punch ici de Ripper Seed on se croise les doigts que ça nous donne un bon phénotype euh, on a déjà essayé un Slurricane je crois euh, à la SQDC je pense que c'était ordinaire j'espère sortir un meilleur Slurricane que j'ai goûté donc 5 euh, plants au lieu de 6 il y a de l'espace pour toutes les plantes on est en jour 1, jour 1 de floraison, donc la première semaine entamée et euh, ainsi va la vie. On regarde l'évolution, j'espère que vous allez nous suivre au cours de cette floraison des King Kush et du Slurry King avec mes deux lumières Vipar Spectra. On donne un pouce, un commentaire. Ciao, ciao!